Alors, je m'appelle Yuna Maret, euh, j'ai 19 ans, je suis bruxelloise. Alors le Parlement citoyen c'est assez simple, c'est une initiative qui a été prise par une vingtaine de, de citoyens bruxellois euh, qui en fait veut s'adresser à deux problèmes qu'on estime qu'il y a aujourd'hui dans, dans la politique belge. C'est une crise démocratique, euh, Donc, c'est le manque de confiance euh, des citoyens envers les politiciens et en parallèle à ça bah, la crise écologique environnementale qu'on traverse depuis déjà plusieurs années maintenant, plusieurs décennies. Donc Pour nous, le Parlement citoyen, ce sera un moyen en fait de vraiment euh, mettre les citoyens au cœur de la politique, donc faire en sorte qu'ils soient le plus actif possible et d'avoir une démocratie beaucoup plus euh, participative que euh, représentative. Concrètement comment ça se passerait Mais Chaque année, il y aurait 101 euh, citoyens, citoyennes belges qui seraient tirés au sort sur tout un tas de critères qui fait que ce serait le plus diversifié, représentatif euh, possible de la, la population belge aujourd'hui et donc qui, euh, tout au long de l'année, seront formés par des, des experts Donc pas seulement des experts euh, scientifiques, mais aussi des experts de la communication, des experts politiques. Donc en fait, savoir comment s'exprimer, comment prendre des décisions aujourd'hui en Belgique. Et puis aussi comment savoir s'entendre avec 100 personnes, ce qui n'est pas toujours euh, facile. Et donc ils seront tirés en sort, ils travailleront sur tout un tas de propositions qu'ils apporteront après à la politique belge. Alors on n'a pas peur dans le sens où nous on a une spécificité qu'ils euh, n'avaient pas en France. C'est justement qu'un des derniers points dans notre proposition c'est que euh, toutes les décisions qui vont être proposées doivent être justifiées, soit on la on l'apprend, on dit oui, mais alors on la met vraiment en place et il y a une sécurité derrière, soit on ne la prend pas, mais on justifie pourquoi on ne la prend pas de manière publique. Et donc ça c'est un peu notre sécurité aussi, de s'assurer que le travail des citoyens soit pris en considération, qu'il n'ait pas été fait pour rien. Et le fait aussi de voilà, prendre les politiciens en main et leur dire bah, si vous n'acceptez pas les propositions, vous devez justifier, c'est une manière de s'assurer qu'ils regardent vraiment dans la profondeur les propositions, parce que pour eux, ce n'est pas facile non plus de devoir dire non à tout de manière publique, et ça leur ferait une réputation qui ne serait pas la bonne. Parce qu'on sait aujourd'hui que le changement climatique, la crise environnementale creuse énormément les inégalités financières, mais pas que en Belgique et partout dans le monde. Et donc répondre à cette question, c'est répondre à plusieurs autres questions, en sachant que derrière, ça touchera à beaucoup plus de thématiques, d'aspects qui feront que ça pourra améliorer la vie aujourd'hui des citoyens en Belgique et du coup avoir un impact sur le monde aussi.